Passons maintenant à la troisième erreur de trading courante chez les débutants. La troisième erreur commise par les débutants c'est de ne pas passer assez de temps en compte démo avant de passer en réel. Et je comprends, vous voulez gagner de l'argent rapidement et c'était aussi mon cas. Donc on veut tous gagner de l'argent très vite quand on se met à faire du trading mais au lieu de passer un ou deux mois à apprendre la mécanique du trading et à apprendre l'ensemble des stratégies à connaître, je suis passé directement à de l'argent réel après environ une semaine. Et j'aurais vraiment aimé ne pas l'avoir fait. Je pense que c'est la tentation de beaucoup de traders, mais le trading en démo, euh, qui se fait donc avec de l'argent virtuel sur des graphiques en réel, en direct, ça vous permet d'apprendre vraiment comment expérimenter votre méthode de trading si vous en avez déjà une et aussi pour vous familiariser avec les détails techniques de votre plateforme de trading. C'est très important aussi, il n'y a rien de plus frustrant que de vendre ou d'acheter un actif et accidentellement avec un lot complet, en ne sachant pas comment protéger votre position, euh, comment couper les positions, comment couper une partie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il est important de maîtriser et ça vous pouvez le faire parfaitement euh, sur un compte de démonstration. Ça ce sont des erreurs qui peuvent vous coûter très cher et ça m'est arrivé aussi en essayant de plateformes de trading que je ne maîtrisais pas. Donc faites bien attention, prenez le temps d'apprendre sur un compte démo à utiliser une plateforme de trading. C'est pourquoi je recommande à tous ceux qui se lancent de faire d'abord ce qu'on appelle du paper trading et vous devez être discipliné et traiter votre compte de trading démo comme si c'était de l'argent réel. Ça signifie que si vous envisagez d'avoir un compte réel avec 5000 euros, vous devez trader aussi en démo avec 5000 euros. Ce n'est pas la peine d'ouvrir un compte de 100 000 euros ou 1 million d'euros comme beaucoup de courtiers vous laissent ouvrir en démo, ça ne servira à rien, ça changera totalement votre perception, votre manière de trader et ça ne vous servira pas quand vous passerez en réel. Le trading en démo vous permettra non seulement de vous habituer à l'interface de la plateforme de votre courtier mais aussi de gérer le temps que vous passez sur le marché. Faites-le comme si vous étiez sur un compte réel et ça vous permettra d'acquérir des compétences indispensables en analyse technique. C'est comme un pilote d'avion, il va d'abord passer de nombreuses heures à s'entraîner sur un simulateur de vol avant de prendre les commandes d'un avion et de décoller vraiment. Donc c'est très important de passer par cette phase de démonstration de trading sur un compte démo. Nous avons tous vu dans, dans des livres ces graphiques avec des figures de bougies clairement représentées qui semblent rendre le trading tellement, tellement simple. Mais en toute honnêteté, si vous aurez à certains moments des configurations évidentes comme on vous le montre dans les livres consacrés à l'analyse technique, ces configurations sont quand même relativement rares et bien différentes de ce que vous rencontrerez quotidiennement en temps réel. Donc pensez bien à ça la réalité va être différente de ce que vous voyez souvent dans les livres. Vous passerez la plupart du temps à regarder comment les graphiques en bougies se transforment et invalident les mouvements que vous pensiez voir se dessiner comme ceux que vous avez vus dans les livres. Et en observant comment chaque mouvement évolue différemment en réaction à diverses nouvelles, c'est le genre d'expérience en démo qui prend du temps devant les écrans. Chaque trader doit assimiler cela à son rythme. Ce sera peut-être rapide pour vous ou moins rapide, ne vous inquiétez pas mais c'est une phase normale. Prenez votre temps avec le trading en démo, pratiquez cette discipline et pratiquez vos stratégies de cette façon en démo. Le marché sera de toute façon toujours là lorsque vous serez prêt à passer en argent réel mais au moins vous aurez déjà de la pratique et vous aurez vu les pièges qui peuvent se présenter. L'erreur numéro 4 du trader débutant, c'est augmenter trop rapidement la taille de ses trades. Je me souviens comment j'étais heureux après avoir commencé à gagner 100 euros par jour. J'étais excité et sûr d'avoir trouvé la bonne façon de gagner facilement beaucoup d'argent avec le trading. 100 euros par jour, c'est quand même 500 euros par semaine. Hein? C'est pas mal pour trader environ 2 heures par jour et ensuite d'aller travailler. Donc ces petits gains s'additionnent et à côté de cela, je gagnais toujours un bon revenu de mon travail à temps plein. Donc euh, c'était vraiment sympathique d'avoir euh, ces, ces revenus complémentaires. Puis j'ai commencé à penser, ben, si j'augmentais la taille de mes trades en ajoutant simplement un 0 à la taille de mes trades, en gros en utilisant 10 fois ma taille normale, je gagnerais alors au lieu de 100 euros, je gagnerais 1000 euros. 000 euros par jour soit 5000 euros par semaine. Eh bien disons simplement que cette confiance excessive avec le redimensionnement de mes trades ne s'est pas très bien passé pour moi et ça peut dire. Donc ce qui s'est passé c'est que non seulement j'ai perdu tous les petits gains de 100 euros que j'avais fait les dernières semaines mais j'ai complètement vidé mon compte de trading, parce que vous voyez, j'ai n'ai pas pris en compte un facteur très important qui est la mise à l'échelle aussi du stress émotionnel que cela allait créer. Si mon risque était de 30 euros de perte potentielle pour 100 euros de gain en moyenne par jour, je gérais cela très bien. Soudainement, mon risque est passé de 300 euros pour gagner 1000 euros. Et là, au point de vue stress, c'était pas pareil. Et même si je voulais atteindre ce joli chiffre de 5000 euros de gains au total en une semaine euh, sur mon compte bancaire, ça aurait été sympa, je n'étais pas prêt psychologiquement à perdre aussi 1500 euros. Donc cette taille de position, lorsqu'elles sont augmentées trop rapidement, mène à un stress émotionnel vraiment croissant et qu'il faut se préparer à gérer. Alors mes amis, prenez votre temps avec le redimensionnement de votre trades, croyez-moi, donnez-vous quelques mois avant d'ajouter un quart de la taille puis la moitié en plus, ce sera bien suffisant au début, allez-y doucement, ça vous permettra de vous préparer mentalement aux pertes possibles qui seront proportionnelles et plus importantes aussi bien entendu que vos gains. Donc ça c'est très important. Maintenant dernier point mais non des moindres, la plus grande erreur des traders débutants que je vois, et de suivre des alertes de trading sans comprendre ce que fait le trader qui vous donne ces alertes. Oui j'ai gardé le meilleur pour la fin. Bien que je sois d'accord il peut être intéressant d'apprendre à trader avec une communauté de traders en ligne pour autant qu'ils soient bons, bien sûr, avec qui vous pouvez partager des idées de trade, faire des commentaires. Mais je pense qu'en suivant les alertes données par des traders qui vont vous indiquer d'acheter ou de vendre une action ou un indice sans que vous compreniez pourquoi cela, eh bien ça va vous retarder dans votre progression et vous rendre totalement dépendant de ces, alertes. de ces alertes. Vous prendrez des mois, si pas des années de retard dans votre parcours pour devenir un trader rentable. Et ça, je ne vous le souhaite pas. Voici pourquoi. Tout d'abord, la plupart de ces services d'alerte vous vendent des signaux d'achat ou de vente, sans vous expliquer pourquoi vous devriez acheter ou vendre à ce moment. Et ça crée des, des, une addiction, ça crée des adeptes qui sont vraiment accros euh, à cela. Et également euh, on peut dire que ce sont devenus des moutons qui aveuglément achètent sans aucun plan de trading, ce qui sera leur erreur numéro un. Et devinez quoi, la plupart de ces moutons perdent de l'argent parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils étaient positionnés à ce moment et quand le marché baisse un peu, donc qu'ils voient le, leur compte baisser un peu, leur trade partir en perte après avoir ouvert un trade donc ils paniquent et ils passent directement un ordre pour fermer leur position en prenant une perte. Donc il faut éviter ça. Vous pouvez avoir de la chance et gagner de l'argent grâce à ces alertes de temps en temps euh, si vous avez été assez rapide et qu'il n'y a pas trop de latence sur internet entre le moment où l'alerte est donnée et que vous la recevez, que vous la comprenez et que vous cliquez pour acheter ou vendre. Mais ça peut prendre parfois plusieurs secondes et à long terme être abonné à ces signaux videra votre compte, croyez-moi. Surtout si vous êtes avec un service d'alerte de mauvaise qualité. Donc soyez prudent si vous choisissez cette option-là, choisissez un service d'alerte avec un service qui vous explique réellement pourquoi un trade est pris à ce moment. Imaginez ça dans votre tête, le lanceur d'alerte achète un actif puis il avertit ses abonnés d'acheter, le délai entre son action et votre réaction peut faire que le marché est monté de 10 ou 20 points en quelques secondes et quand lui a déjà protégé sa position, et pris une partie ou la totalité des bénéfices de ce trade, vous ouvrez seulement votre trade. Alors, voyant le prix grimper, le lanceur d'alerte lui l'a vendu. Puis, il avertit tout le monde de vendre après qu'il est fermé déjà avec un, un beau profit. Et devinez quoi Tous ses followers, tous ses suiveurs, ils écoutent son, son alerte et vendent en même temps, mais malheureusement trop tard. Si vous étiez un mouton chanceux disons et rapide, vous avez gagné un petit peu d'argent, mais la plupart de ces adeptes seront laissés pour compte, auront gagné des miettes ou auront perdu sur ce trade quand le marché aura plongé. Donc soyez prudent, ne croyez pas que c'est une manière euh, vraiment très efficace d'apprendre le trading. C'est triste à dire, mais au cours de ces dernières années, j'ai vu naître beaucoup de ces services d'alerte, mais je n'ai pas vu plus de traders gagnants. C'est bien sûr tentant et c'est rassurant mais c'est un piège, croyez-moi, il faut surtout apprendre à trader, apprendre pourquoi on prend un trade. Avec le recul, si vous optez pour ces services, vous vous rendrez compte que gagner de l'argent facile sans le travail de formation d'un trader et de préparation quotidienne de sa journée de trading, ça n'existe pas. C'est un leurre et c'est un attrape-pigeon, donc ne tombez pas dans ce piège. Vous allez acheter le rêve que vous pouvez gagner des millions rien qu'en suivant ce que vous disent des gens, ce que vous disent des traders. Achetez, vendez, faites de l'argent facilement mais croyez-moi euh, le trading en réalité euh, ce n'est pas ça. Le trading n'est pas facile, il peut être appris mais lentement ou plus rapidement selon les personnes. Il y a des personnes qui vont plus vite mais il faut toujours y consacrer du temps et du travail et que vous choisissiez surtout une bonne formation, une bonne technique de trading au départ, à ce moment-là, c'est possible. Comme j'ai mentionné euh, dans mes vidéos, tout se résume à des sacrifices. Le sacrifice de consacrer un peu d'argent, à acheter une bonne formation, peut-être que ça signifie pour vous un peu moins faire la fête le week-end, prendre le temps d'étudier, euh, manger, manger une seule fois au restaurant si vous... Euh, n'avez pas énormément d'argent au lieu de deux fois par semaine, dormir seulement six heures par jour pour être bien là à l'ouverture des marchés et tout simplement avoir une vie peut-être un petit peu plus difficile durant un petit temps pour avoir après une meilleure vie par la suite. Dites-moi ce que vous pensez de ces trois erreurs de plus dont je vous ai parlé dans la vidéo. Je pense que si vous avez déjà un peu d'expérience en trading vous serez d'accord avec moi que ces, ces erreurs sont courantes, vous les avez peut-être commises comme moi mais je pense que ça peut vous aider à comprendre si, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben ça me ferait plaisir que vous mettiez un pouce vers le haut, partagez la vidéo et inscrivez-vous à ma chaîne YouTube si vous jugez que mes vidéos sont intéressantes cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un lien, euh, lorsque, un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo et je vais continuer à vous donner des conseils de cette manière-là, de manière à ce que vous arriviez le plus rapidement possible à devenir un trader gagnant. D'abord pour, pour obtenir un revenu complémentaire et après peut-être pour pouvoir vivre euh, euh, du trading que, que ce soit votre activité principale et gagner beaucoup plus d'argent que ce que vous gagnez aujourd'hui. Voilà je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo on se retrouve avec d'autres conseils. À bientôt